Bonjour à tous, nous sommes le 26 août 2022, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je voulais quand même euh, vous parler de ce qui se passe en ce moment sur euh, la planète et économique et financière, parce que dans le fond, je voudrais euh, vraiment pas passer à côté de ce, que pas, ce qui s'est passé aujourd'hui à cause de la décision de Jérôme Powell de, de, de peser sur la pédale en ce qui concerne la hausse des taux d'intérêt euh, pour essayer de freiner l'inflation. On va parler de ça plus en détail dans la vidéo, mais je voudrais quand même souligner que euh, le Canada et le Québec aussi euh, et plusieurs endroits dans le monde, probablement, mais on affiche des surplus extraordinaires euh, euh, et on s'en vente parce que dans le fond, au niveau du Québec, les élections s'en viennent. Euh, et c'est tout à fait normal d'avoir de, de, plus de surplus dans les caisses dû au fait tout simplement de la hausse du pétrole ou les, euh, ben, hausse les hausses du pétrole et hausse des dendrées économiques où le gouvernement va prélever plus de taxes, tout simplement. C'est pas sorcier, c'est pas magique, mais tout simplement on essaye de se péter les bretelles. En ce moment, au Québec, je parle, vu qu'on est en campagne électorale en disant qu'on euh, a très bien géré le Québec et euh, notamment, je dois vous le dire, François Legault n'est pas très très présent euh, au niveau de ce de, de, de, qui arrive en ce moment au Québec parce qu'on va avoir les élections euh, ici le 3 octobre là, et duhem est en feu et partout euh, euh, je respecte beaucoup beaucoup euh, cet homme là parce qu'il se déplace beaucoup au Québec pour aller rencontrer des gens ordinaires et pour moi ça vient me chercher et euh, il fait le travail d'un vrai banc politicien dans le sens qui devrait comme aller euh, à la rencontre des gens ordinaires, et c'est ce que Legault ne fait pas. Legault, ce qu'il fait tout simplement, c'est de la pure stratégie, euh, c'est de fermer tout simplement, et c'est de moins paraître possible, et les publicités qu'on voit sur euh, François Legault, c'est comme si euh, Saint-François était un saint, et euh, François se trouve à, à, à faire même marcher un enfant, euh, c'est absolument ridicule, là, mais on a quand même trouvé cette, euh, cette pub-là, là, là, quelque part, où euh, François Legault est absolument extraordinaire. Euh et il a tous les qualités et aucun défaut pour euh, régner encore un autre trois ans, moi je ne suis pas tout à fait de cet avis là, donc euh, au niveau du, euh, de ce qui se passe euh, au Québec et au Canada au niveau euh, des surplus budgétaires, euh, j'ai mis les les articles sur mon site boursetechnique.com euh, Goldball Rocket, j'ai eu moins de temps là, vraiment là, je, je travaille cet été comme je vous avais dit, C'est pas une excuse, mais tout simplement je vous donne les, les faits, la réalité et euh, euh, le surplus budgétaire euh, est dû essentiellement à la hausse du prix du pétrole et des, des autres denrées, euh, des autres produits tout simplement qui ont connu une inflation. Donc c'est facile à comprendre, le gouvernement euh, a plus de, de, de, de taxes, il prélève plus de taxes, euh, je vais placer mon écran comme ça, ok, comme ça. Euh, le gouvernement du Québec euh, du Québec et du Canada prélève plus de taxes, tout simplement, et ce qui euh, fait en sorte que le gouvernement, ça va bien. Les entrées d'argent sont très, très importantes, tout simplement dû au fait que les gouvernements prélèvent plus de taxes sans faire aucun effort. Et pour moi, c'est de la tyrannie. Euh, euh, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis aussi, vous le savez très très bien, on se trouve à être en campagne électorale. Joe Biden, qui est à moitié sénile, va continuer à, à, à faire des discours qui sont incohérents. incohérents mais on a euh, tout mis la grande machine médiatique euh, au service euh, euh, de cette politique-là, et ce que je voulais vous parler avant qu'on rentre dans le vif du, du sujet, là parce qu'on va aller voir euh, ce que Jérôme Powell a dit aujourd'hui, c'est assez important. Euh, je pense qu'on est... bas vous le savez très très bien, vous qui me suivez, là, même si ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, vous savez très bien que, dans le fond, on a des idéologies qui sont en confrontation en ce moment sur la planète. On a une idéologie qui est plus... Euh, on va dire conservatrice, qui se trouve à, à vouloir euh, peut-être euh, s'enraciner dans des euh, une manière de penser là, qui est plus euh, euh, régionale, qui est plus euh, euh, nationale, euh, où on a l'autre manière de penser qui est plus mondialiste, qui voudrait tout simplement englober euh, toute la planète sous une idéologie qui est une idéologie communiste, euh, et euh, une idéologie où il euh, n'y a plus de genre, on est woke, euh, euh, tout va bien, euh, Madame la Marquise, et de cette manière de penser-là, on voudrait tout simplement qu'on devienne... Euh, un peu comme le roman euh, de 1984, euh, des gens de petits robots qui sont au service euh, de des gouvernements mondiaux. Euh, c'est la mondialisation, euh, j'ai placé sur mon site aussi au niveau des crypto-monnaies. Euh, ben, bah, crypto-monnaies gouvernementales, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour euh, faire en sorte qu'un jour, euh, très, très bientôt, ça arrive, qu'on n'ait plus à, à avoir de cash, donc c'est un... On perd la liberté, tout simplement. Donc, euh, euh, bon, c'est ça. Le, le gouvernement euh, Ottawa affiche, J'ai pris volontairement l'article qui se trouve à être, qui aurait été publié, publié dans les Affaires, où on ne fait aucune euh, euh, analyse sérieuse, mais on dit tout simplement que dans le fond, les revenus ont grimpé. Euh, regardez ce qu'on dit. Cette forte euh, <rire> cette forte, ben, euh, attendez, ça va mettre dans diverses mesures, c'est un petit, petit article que j'ai posté, souvent c'est en ironie que je poste mes articles, euh, mais on ne parle pas du tout euh, de la hausse des prix des denrées alimentaires, et peu importe quoi, où le gouvernement va chercher une grande, des grandes ressources, on parle tout simplement, que, on a fait une petite analyse là, qui n'a pas rapport, la réalité c'est que le gouvernement prélève des plus hautes, taxes euh, sur l'essence, surtout parce que le, le galon est passé, le, le, le, le litre ici était, est passé à 2$ du galon, du litre, là, 2$, là, donc euh, euh, les augmentations de taxes autant au niveau provincial que fédéral là, ont été très très très euh, importantes, donc euh, les gouvernements engrangent très fortement des profits dus au fait de ces augmentations, et plus que ça euh, le gouvernement aussi euh, euh, va chercher plus d'argent euh, au niveau euh, des denrées quotidiennes là, même si on va à l'épicerie si on paye euh, par exemple un, je sais pas moi 250 grammes de fromage on le payait j'ai aucune idée là je dis des chiffres euh, je dis n'importe quoi on le payait euh, je sais pas 3$, dollars 5 dollars et là on est rendu à 7-8$, dollars ben L'augmentation la, la, de l'inflation sur le, le, le, le 250 grammes de fromage, euh, le gouvernement prélève plus de taxes si on est, on est passé de 5 à 7 dollars. Donc, tout simplement, le gouvernement engrange des profits et il ne veut pas que ça cesse parce que, directement, il profite de la situation. Et plus que ça, j'irai plus loin, et on va finir avec Jérôme Powell, j'irai plus loin, c'est que... En ce moment, ce qu'on vit, c'est le plus grand transfert de richesse euh, qui s'est jamais produit au niveau de l'histoire. Euh, des individus qui paient plus, qui vont s'endetter plus, euh, qui vont payer plus d'intérêts, parce que Jérôme Powell l'a dit, euh, il va maintenir son cap d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, c'est un grand transfert de richesse entre les pauvres, vers les plus riches, les plus pauvres vers les plus riches. Les plus pauvres euh, euh, n'auront pas nécessairement d'augmentation de salaire, peu importe le, le terme qu'on emploie, là, revenu salaire, mais par contre devront payer plus pour avoir euh, soit des produits, soit des services et euh, on le voit tout simplement avec euh, l'augmentation du coût de l'essence et les gouvernements profitent pleinement de cette situation en engrangeant des profits des, des, des profimoses et surtout ici ça donne très très bien, on voit pas le Legault, là. il se cache là. et c'est normal un peu parce que dans le fond plusieurs personnes qui ont qui n'ont rien compris à la situation économique et la situation mondiale veulent voter pour Legault, je ne comprends tout simplement pas, mais en tout cas peu importe, là. on revient à nous. Euh, donc euh, Legault euh, se profite de ses, cette situation-là, en disant que, dans le fond, son gouvernement a bien géré tout ça. Euh, cette situation n'a aucun rapport avec de la bonne gérance. Peu importe quel gouvernement euh, qui aurait été là, euh, ça aurait été la même chose, vu qu'on engrange plus de TPS, TVQ, d'impôts, tout ça. Donc, on profite largement de cette manne qui euh, émane, excusez le jeu de mots plate, euh, qui émane des citoyens donc, on app appauvrit les citoyens et on en enrichit les gouvernements. Et euh, plus que ça... Euh, là, on se trouve avoir eu euh, une, une bombe au niveau de l'immobilier, des prix euh, de l'immobilier. C'est pas encore terminé, mais on voit que c'est à la fin. Donc, euh, les personnes qui sont allées acheter euh, des maisons, des biens mobiliers, peu importe un duplex, triplex, peu importe quoi, à des prix euh, très, très élevés, avec un taux d'intérêt très, très bas, eh bien là, la, la ballon, euh, le ballon vient de crever. Parce que, tout simplement, Jérôme Powell et les autres banques centrales vont faire la même chose en disant qu'ils vont maintenir un, un taux fort pour faire en sorte que l'inflation euh, dégonfle. Moi, ce que je pense, je répète le même scénario que je pense, c'est qu'à un certain moment donné, euh, euh, les gouvernements des banques centrales vont... vont Bon, tout simplement annoncer qu'ils ne peuvent plus monter des taux d'intérêt vu que la misère est là, blablabla, tout le baratin. Là. Mais la réalité, c'est que dans le fond, c'est les banques centrales, dans ma dernière vidéo j'en ai parlé euh, assez clairement, c'est que c'est les banques centrales mondiales, surtout la banque centrale des banques centrales, qui a créé, euh, cette distorsion dans l'économie, et maintenant, on souffre de cette réalité. On a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui a été injecté dans le système, et maintenant, on le sait très, très bien, ça ne prenait pas euh, euh, des hautes études, études commerciales pour comprendre que, tout simplement, en injectant très, beaucoup, beaucoup d'argent dans un système, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une hausse de prix, l'inflation. Donc, euh, c'est ce qu'on a créé en injectant beaucoup d'argent. Et là, on se trouve à être là en, en disant, « Bon, nos bons gouvernements vont être là pour euh, aider le pauvre peuple qui ne sont qu ne seront plus capables de payer soit leurs hypothèques, soit leurs cartes de crédit, soit le peu importe quoi. » euh, On a créé une distorsion dans le système. Et maintenant, les banques centrales vont être prêtes à acheter euh, tout ce qui peut traîner en prix tout ça. Donc euh, la fameuse déclaration du World Economic Forum, c'est pour moi qui l'a inventé euh, en 2030 euh, vous ne possédez rien mais vous serez heureux mais ben, je pense que ça va se <rire> se concrétiser. Je pensais pas que les mais la nature humaine, il faut le dire, là, oublie très très vite. Euh, euh, vous savez la raison pour laquelle les médias sont encore écoutés, j'en suis très très surpris que ce soit TVA, Radio-Canada, je parle ici au Québec, BFM TV, c'est en France, je, je suis surpris que les médias soient encore si suivis par des personnes, et euh, la fin des sondages, là, même au niveau de la politique ici au Québec, là, je ne suis pas sûr, là. excusez, là, je ne suis pas sûr. Tout ce que j'entends à propos de Lego, ce n'est pas positif. En tout cas, je ne suis pas sûr. On va, on va voir le 3 octobre. Mais euh, au niveau des médias, euh, j'en viens reviens pas qu euh, que les médias soient devenus les, les, les euh, porte-parole euh, des gouvernements en place. Euh, écoutez, je ne veux pas faire le complotisme, mais je me dis, on dirait que, que tout le système est organisé pour faire en sorte que les grandes idées qui ont été développées par le World Economic Forum, pour ceux qui me suivent, euh, vous savez ce que je parle, on dirait que ces grandes idées-là sont en train de se mettre en place. Et euh, ce n'est pas moi qui le, qui le dit, je le constate tout simplement euh, par de la simple observation. Donc, euh, ce que je constate là-dedans, c'est que les gouvernements euh, euh, sont en train de créer un transfert de richesse euh, par le prélèvement des impôts, des taxes, c'est c'est très très très lucratif là. Par exemple, prenez hein, a, simplement une entreprise comme Walmart là, parce que mon fils a une entreprise, une petite entreprise, c'est deux mille, trois mille dollars par euh, un mois de, de de de prélèvement de taxes, de TPS, de VQ euh, que l'entreprise fait pour le gouvernement, qui, le gouvernement, ça ne lui coûte absolument rien, au contraire, c'est le commerce qui paie. Imaginez-vous donc, ben, ben, essayez de penser, là, simplement, euh, une grande boîte, là, comme Walmart qui vend, je ne sais pas combien de millions par mois, là, simplement un magasin, euh, combien le gouvernement prélève de taxes, et combien le fait de, de l'inflation sur plusieurs produits euh, fait en sorte que le gouvernement prélève plus de taxes. Oui, plusieurs entreprises ont profité du fait de l'inflation, parce que dans le fond, plusieurs ont profité de... Mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder. Je parle tout simplement au niveau du gouvernement. Euh, les gouvernements ont, ont su profiter de l'occasion pour prélever beaucoup, beaucoup de taxes. Et François Legault, Contrairement à Éric Duhem, qui disait de suspendre temporairement la TVQ sur le pétrole. Euh, en Ontario, on l'a fait avec Ford. Euh, je pense qu'en Alberta aussi on l'a fait, mais Legault ne veut absolument pas faire ça. La raison, c'est pas parce qu'il euh, veut plus d'argent c'est tout simplement politique. Il veut euh, que le, le, le bon peuple puisse, cro lui, puisse croire euh, que le Legault... Euh, a une bonne gestion en ayant plus de profits euh, au niveau de, de, de, des surplus, parce que euh, le, le ministre des Finances là, euh, est allé dire ça. Là, que la même chose que ce qui se produit au niveau euh, du gouvernement fédéral. Donc, euh, c'est c'est un transfert de richesse tout simplement entre les plus pauvres, la classe moyenne et les élites élues. On va dire élu. Là. Donc, euh, je vous incite. Moi, je le dis carrément. Je ne me gêne pas parce que je pense que les idées sont bonnes euh, de voter pour le Parti conservateur d'Éric Duhem le 3 octobre. Donc, c'était ma chronique politique. On va passer à d'autres choses. Euh, bon, c'était tout simplement aussi, parce qu'on va aller, on va terminer avec Jérôme Powell, c'est le dessert. Euh, l'inflation américaine est, actuellement est à 8,52 On a eu une, une augmentation. Euh, information complète, je ne sais pas si c'est là que je vais aller voir le graphique. Oui. Bon, on se trouve à, à avoir une montée. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on va peut-être connaître, euh, le on a peut-être connu le top de l'inflation. Ça se peut, mais il faut comprendre là, comment que ça fonctionne. Le taux d'inflation, euh, par exemple, si on tomberait à 6% d'inflation, le taux d'inflation va faire en sorte que vos denrées alimentaires ou autres euh, ne, ne, ne baisseront pas. C'est que l'inflation continue sa progression moins, moins fortement. Donc, euh, vous pourriez vous retrouver avec euh, euh, une, ma bon, une maison, peut-être c'est L'exemple n'est pas, pas bon parce que dans le fond, je crois qu'on va avoir une grande correction immobilière, mais on pourrait se retrouver avec une inflation moins forte, mais que les, les produits et services augmentent dû au fait que le pourcentage d'inflation a baissé, mais les prix montent quand même. Et ce qu'on a connu comme inflation... Euh, ne pensez pas que ça va se corriger qu'on va revenir à des, les prix antérieurs. Là. Non, non, non, non, du tout. Donc, euh, si on a une correction de l'inflation, euh, ça ne veut vraiment pas dire que les prix vont baisser. Donc, on se trouve à avoir encore une grande confrontation dans les classes moyennes, les classes pauvres qui vont être obligés de se sacrifier pour supporter le, cer le système, euh, là c'est la guerre en Ukraine, peu importe, euh, l'environnement, on va en inventer pour faire en sorte que le peuple se sacrifie pour ces grandes idéologies-là, qui dans le fond sont développées par des penseurs, euh, euh, dictateurs, euh, à la solde du World Economic Forum, puis se trouve à, à être quatre 400 milliardaires qui dirigent la planète. Donc, euh, c'est ça. Et maintenant, on va passer justement, la, pour terminer, là, à la fameuse... Euh, euh, bon, on a deux articles que j'ai postés sur mon site. Là, sur mon site, excusez. Euh, euh, ça se trouve être... Euh, bah, c'est repris un peu partout. J'ai rien inventé. J'ai tout simplement posté cet article-là qui vient de Fox, Fox Business, euh, donc, euh, Jérôme Powell a dit justement dans la, la, la réunion là, Jackson Hole euh, euh, que tout simplement, il va continuer à combattre l'inflation. Euh, Jérôme Powell, le superman euh, de l'an 2022, euh, qui veut tout simplement faire en sorte que les bons citoyens puissent comprendre que la Banque centrale est là pour... Euh, pour aider euh, la populace à passer au travers de la crise, qui eux-mêmes ont créé. Donc, euh, c'est absurde. Si, c'est ça, les, les, les, les, la plupart des personnes qui regardent euh, la télévision, ont travaillé sur la télévision un peu endormi en à tous les jours, ne s'aperçoivent pas de ce qu'on est en train de se faire... Euh, euh, euh, qu'on est en train de se faire manipuler, mais plus que ça, qu'on est en train de se faire avoir au niveau économique, parce que dans le fond, euh, Jérôme Powell veut monter, encore une fois, les taux d'intérêt, ce qui va faire que... Moi, je pense qu'à un certain moment donné, ça va lâcher, là. mais en ce moment, tout simplement, ce que ça fait, ou comme je vous ai dit souvent, soit que ce sont des euh, idiots, des parfaits idiots, au niveau de la banque... Euh, euh, la, la Fed, là. ou ce soit des erreurs euh, de techniques, là, au niveau de, de, de l'histoire, peu importe. Moi, je, je pense que c'est un, un mélange des deux. Euh, donc, euh, Jérôme Powell a dit, euh, peut-être à la manière de... Euh, dans les années 80, là, euh, euh, où on a connu une inflation d'un un taux d'intérêt de 20%, je pense pas que ça va en arriver là, là. la Fed va lâcher un... Euh, à un certain moment donné, mais euh, donc on veut, on a clairement lancé le message qu'on veut continuer à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation qu'il faut souligner. Euh, qu ont créé eux-mêmes. Donc, euh, le président de la, fait, euh, la Réserve fédérale, jean Powell, a livré vendredi un message brutal sur l'état de l'économie américaine lors de la réunion annuelle de la Banque centrale de, le, dans le Wyoming. L'inflation reste douloureusement élevée. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'on était allé voir le graphique. Et son refroidissement nécessitera une action énergétique qui pousserait bientôt fait souffrir les ménages et les entreprises à l'échelle nationale. Donc, euh, les individus vont souffrir, les banques, les, les, les entreprises vont souffrir, dû au fait que super, euh, Jérôme Powell a décidé de continuer sa politique de hausse des taux d'intérêt, euh, qui, qui, qui devrait euh, freiner... Euh, euh, la hausse de l'inflation qui devrait tout simplement sauver la planète. Euh, moi, je n'y crois pas du tout. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est ça. Là, là, Jérôme Powell a tout simplement, euh, euh, dit ce qu'on savait déjà. Et euh, ce qu'il veut, tout simplement, euh, c'est euh, probablement faire cracher les marchés. Euh, mais là, on parle de l'article que j'ai pris. Euh, Celui-là, je l'ai pris dans, je pense c'est les... C'est les affaires. Euh, euh, comme je vous dis, je poste souvent des articles, euh, j'ai moins le temps, là, donc je passe des articles un peu ironiques où on vous dit euh, tout va bien, la, Madame la Marquise, là, pour comprendre euh, exactement que, que, dans le fond, les, les, la manipulation des marchés euh, se fait au détriment des individus qui ont un peu de sous euh, d'économiser et qui veulent tout simplement compter là-dessus pour prendre une retraite dorée. Euh, mais euh, la réalité, c'est que les gouvernements euh, se trouvent à manipuler tout simplement l'économie mondiale. Et plus plus on avance, c'est une des prochaines vidéos que je voulais que je voudrais vous parler. Plus on avance, plus euh, les dettes euh, vont continuer à gonfler. Et moi, je ne pense pas. Euh, c'est très de dire ça. On, il y a plusieurs articles que je lis de ce temps-ci. On est très très catastrophique, euh, catastrophisme. Euh, mais euh, je pense que les, les gouvernements vont continuer quand même à, à, à ce même scénario, euh, euh, belle lurette. On va changer les paramètres, probablement, puis ça tout le monde le sait, on en parle abondamment c'est que les monnaies euh, mais les monnaies numériques s'en viennent au, euh, contre le dollar, le, le, le, le, les, dollar les monnaies de l'or en papier ou en peu importe, là, mais on s'en va vraiment dans les monnaies numériques pour faire en sorte d'avoir plus de contrôle monétaire euh, sur les populations. Et lorsqu'on a plus de contrôle monétaire, il ne faut pas oublier qu'on contrôle tout. Là. Les, la monnaie, c'est pas simplement euh, détaché de l'individu. Euh, la raison pour laquelle, euh, bah, peu importe, là, on va travailler ou on investit ou on, on bûche ou on se porte en entreprise tout simplement, c'est parce qu'on veut avoir plus de... Euh, bah, d'argent, je vais le dire comme ça. Là. On veut avoir plus de ressources euh, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à, à vivre longtemps, heureux. Souvent, notre motif, c'est personnel, ça peut être pour nos enfants, notre famille, c'est très louable. Mais le gouvernement là-dedans euh, se trouve à vraiment euh, à les piger abondamment euh, dans nos euh, ressources qu'on peut économiser. Et plus que ça, si on investit à la bourse, je l'ai connu en 2000, mais euh, Aujourd'hui, je suis vraiment plus tranquille de ce côté-là. Je m'intéresse à l'économie, mais euh, j'ai pris une autre stratégie. Mais le gouvernement veut vraiment euh, faire en sorte que vous puissiez euh, euh, vous soumettre aux règles et aléas qui, euh, qui, qui nous donnent, tout simplement. Donc, euh, on est rendu là. Et, euh, comme je vous dis pour la, la, la France finale, c'est qu'en 2030, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Donc, on se revoit très, très bientôt. Je l'espère. Je pense que je suis en train de terminer mes travaux que j'ai faits durant tout l'été. C'est un travail extraordinaire travaillé pour la société immobilière de l'Université du Québec euh, en tant que préposé euh, à l'entretien. J'ai fait beaucoup de rénovations. J'ai touché un peu à tout, l'électricité, plomberie, euh, de tout, de tout, euh, tirer les joints, tout ça. Donc, euh, c'est euh, un travail qui m'a beaucoup, beaucoup aidé psychologiquement à passer au travers. De l'été, et plus que ça, j'ai aimé retourner à mes racines parce que dans le fond, moi, je suis un technicien en métallurgie, j'ai fait un certificat en informatique, mais j'ai un, un, un bloc et j'ai j'ai presque rénové toute ma vie, donc je retourne un peu à mes racines, c'est-à-dire le travail manuel qui fait vraiment du bien. Et en plus, la compensation qu'on a, c'est que le travail manuel nous permet de se tenir en forme et euh, c'est pas banal, surtout dans notre société où on est euh, des heures plantées devant l'ordinateur. D'ailleurs, Eric nous a parlé, euh, il veut mettre une demi-heure d'exercice obligatoire euh, euh, moi, j'ai trouvé ça génial, une un exercice obligatoire pour les, en, les jeunes dans les écoles, j'ai trouvé ça génial. et euh, Donc euh, oui, euh, c'est ça, je vais conclure avec ça parce que je finirai pas, donc euh, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.